Chers traders et investisseurs, aujourd'hui 22 mai, mercredi, bonjour. Que cela devient pénible, rien de neuf sous le soleil. Nous continuons à être brinque au gré des marchés sans boussole. Nous naviguons toujours à vue. Et c'est vraiment difficile, nous devons nous adapter avec des setups d'ordre intelligent à objectifs courts puisque la volatilité intraday est faible. Espérons que nous n'allons pas devoir attendre jusqu'au prochain G20, qui, euh, je crois, est que dans un mois ou quatre ou cinq semaines. Donc prenons notre mal en patience et concentrons-nous sur des objectifs courts, comme je viens de le dire. En témoignent nos résultats du jour, aujourd'hui à 17h. Nous avons réalisé 10 trades gagnants sur 10, mais, mais ne générant au total que 4 médailles, c'est-à-dire une volatilité très faible. Nous vous souhaitons une bonne soirée, de bons trades et à demain.